Nous, c'est la Guillemonde famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes. Une famille qui parcourt la planète à bord d'un véhicule solaire, chouchou, pas de bus aménagé, qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 90 m de panneaux solaires nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous, euh, petite vidéo rapide, euh, juste pour faire un tourbus, enfin si on peut appeler ça un tourbus, c'est rapidos, il n'y a rien qui est fini, c'est un peu le Bronx partout, mais comme ça, ça nous permettra d'avoir une, une vidéo repère, puisqu'on compte bien continuer les travaux sur la route, c'est un peu l'objectif, donc j'espère bien que quand il sera fini, ça nous fera un peu bizarre euh, de revoir ces images, donc je vais vous faire ça en voix off euh, pour vous commenter ça. Donc on commence avec la zone sous le lit qui accueille une coiffeuse qui sert aussi de bureau éventuellement. Donc, C'est un tiroir dans lequel est caché donc un grand miroir qui permet, ben, pour les filles, moi j'avoue qu'avec les trois poils sur le caillou j'en ai, ai pas trop besoin, euh, ce qui permet à tout le monde d'avoir un, un petit espace pour s'occuper de soi. Donc ensuite on a une zone, où on... bah, c'est le coin repas en fait, avec euh, notre petit canapé qui peut se transformer en U, euh, en lit ou éventuellement en table où on peut manger à 8 assez confortablement. C'est plutôt pas mal. Euh, ensuite on a notre cuisine, alors on n'a pas toujours la même vue, c'est pas un écran, donc c'est l'avantage d'un bus. On a des be une belle vue mère, donc avec un petit évier simple bac, euh, on voit l'osmoser aussi. Euh, donc voilà, donc avec euh, oui, toujours un peu de lumière, c'est vraiment pour ça qu'on a gardé les, les vitres au bus pour cette lumière. Luminosité, c'est vraiment super sympa. Donc une cafetière, parce qu'on aime bien le café, donc euh, on a notre petite cafetière à grains, euh, plutôt, plutôt agréable. Euh, un vrai four qui fait fonction vapeur, micro-ondes, c'est voilà, euh, efficace, lave-vaisselle. Je, je suis feignant. En fait, en, pour de vrai, c'est pour la consommation d'eau qui est bien plus faible. Des enfants qui courent partout. Euh, mais voilà, ça c'était pas, pas livré avec le bus. On les avait avant. Donc les chambres des enfants, euh, où on peut. Euh, donc elles ont exactement la même chambre de chaque côté. Elles peuvent euh, soit avoir le bureau comme ici, soit redescendre le lit, euh, redescendre le lit ou avoir une zone, euh, une zone complètement libre. Euh, pour faire ce qu'elles ont envie. Voilà. Donc Il nous manque les rideaux à l'arrière, il manque pas mal de choses, hein, je vous l'ai dit, c'est encore en travaux, c'est en, en cours de réalisation, euh, voilà. donc par contre c'est extrêmement lumineux, euh, pour, pour travailler c'est plutôt plutôt agréable pour elle. Ensuite donc on a une salle de bain avec un une simple vasque, un sèche serviette, euh, oui l'or est frileuse, euh, des tiroirs de rangement euh, voilà, une salle de bain, par contre, une grande douche euh, en 90-90. Euh, je ne suis pas un gabarit de poche, donc euh, il fallait un petit peu de place euh, pour me doucher. Voilà, avec un bac en inox, avec une grande relevée. Euh, des toilettes, oui, il y, a, il y a des toilettes. Toilettes à séparation, donc on a décidé euh, pour être un peu plus autonome, on n'a pas besoin de suivre du coup. Voilà, que dire de plus euh toujours une belle vue voilà ça, je suis désolé de vous faire aller avec ça on a placé des petits rangements donc sur le sur le haut tout le long euh, c'est pas mal bon voilà j'espère que ça vous a plu euh, c'était un tour bus ou un tour chantier on va dire plutôt euh, comme vous l'avez vu les finitions c'est pas du tout du tout mon truc je garde espoir que l'or fasse les peintures petit espoir, euh, mais j'espère, j'espère encore, euh, donc là il faut faire comme tout le monde, là, les petits pouces, les petits plus, les petits abonnez-vous, les petits tout ce que vous voulez, euh, apparemment il faut le dire, donc je, je le dis, et, et ben, à bientôt pour une autre vidéo qui sera un petit peu plus technique j'espère, <rire> allez, ciao ciao